Donc, euh, nous allons prier euh, un chapelet des mystères glorieux avec euh, comme thème la voie du bonheur dans l'écriture sainte. Donc Je vais vous lire euh, l'introduction. Le bonheur, y a-t-il aspiration plus profonde, plus fondamentale Dans toutes les races et sous toutes les latitudes, la recherche du bonheur est l'élément le plus constant de l'espèce humaine. Chacun le désire et le poursuit inlassablement. Même les plus blasés n'ont pas, au plus intime d'eux-mêmes, renoncé à le trouver. Tout le but de l'homme est d'être heureux, disait Bossuet. Mettre le bonheur là où il le faut, c'est la source de tout bien. Et la source de tout mal est de le mettre là où il ne faut pas. Tout au long de la Bible, on trouve un certain nombre de textes parlant explicitement du bonheur. Cela forme un ensemble comportant évidemment des nuances diverses, mais souvent complémentaires. On sent la progression de l'idée à mesure qu'on s'achemine vers le Nouveau Testament. Donc, après, une, une citation d'Agnès Richomme Là où Dieu est, se trouve en même temps le bonheur. Donc, nous allons commencer les, le chapelet des mystères glorieux dans la divine volonté. Donc, euh, Seigneur, euh, nous prions ce chapelet tous ensemble dans ta divine volonté. Donc, nous à l'infini les grâces en tout temps et en tout lieu et pour toutes les personnes passées, présentes et futures.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 Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Quatrième mystère, glorieux, l'Assomption de Marie au Ciel. Seigneur, aide-nous à aller au plus haut des cieux, aide toutes les âmes à aller au plus haut des cieux. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.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 Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donc voilà, nous venons de terminer euh, le chapelet des mystères glorieux euh, avec pour thème « La voie du bonheur d'après l'écriture sainte ». Et euh, je pense que je pourrais faire un autre chapelet euh, avant la fin de, du week-end, et toujours avec le livre « Pour aider à prier le chapelet aux, aux éditions du Parvis ». Et euh, le prochain chapeleur a pour thème euh, donc euh, ce sera les mystères joyeux et euh, méditer avec les psaumes et les cantiques de l'office divin. Voilà. À bientôt. Que Dieu vous bénisse et merci à ceux qui, qui ont regardé en direct. Merci à Johanna. Sois béni et euh, à très vite.